Salut, c'est Kayumet et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel où je vous montre comment rendre un texte adaptatif à la taille de l'écran, c'est-à-dire responsive, comme on dit aujourd'hui, en l'espace de trois propriétés CSS, donc ça ne va pas être très compliqué. Donc, comme d'habitude, le lien du JS est dans la description. Et donc on est parti, donc je vous montre comment on va procéder. Je vais reprendre la définition du canal. Donc là, je fais un titre. Lui ne va pas, euh, qui va volontairement euh, pas être responsable, puisque dans texte responsable, aura place on voit la classe responsable. Voilà. Donc le comportement de base du navigateur, c'est que pour le texte qui ne sont pas dans des balises euh, de, de titres, euh, la taille du, du texte est de 16 pixels. Donc, ça, c'est euh, une propriété de base qui est appliquée pour tous les éléments. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des media queries qui vont nous permettre de donner des classes correspondantes à une condition. Donc, là, ma condition, ça sera je veux que ma taille d'écran soit inférieure ou égale à 640 pixels. Donc, ma classe sera définie de façon différente si ma taille d'écran est inférieure à 640 pixels. Donc là je veux que la font size soit égale à pixels Donc là la taille de ce cadre est supérieure à 640 pixels. Donc le texte responsive n'est pas modifié. Il garde sa, sa taille initiale de 16 pixels. Si par contre je passe, vous voyez, en dessous de en dessous de 640 pixels, on voit bien que le texte est modifié. Je vais même accentuer. Effet que vous voyez bien. Là, on voit bien qu'en passant en dessous de 640 pixels, le texte est bien modifié, il prend bien en compte euh, la définition de la classe. Et de la même manière, on va lui dire si mon écran est super ou égal à 641 pixels, Ma classe sera définie d'une façon différente. En l'occurrence, je vais mettre. Donc là, le texte n'est plus à 16 pixels de base, il est à 20 pixels, puisqu'il est euh, supérieur à 641 pixels. Enfin, Super à 640 pixels euh, dans ce cas-là. Donc voilà, ça c'est la première partie de l'astuce. Maintenant, il euh, y a une méthode qui vous permet d'être assez euh, systématique entre guillemets, c'est d'utiliser une euh, référence de font-size par an. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là On va utiliser en fait une propriété, euh, une unité de font-size qui s'appelle le R.E.M. Donc R.E.M. pour Root, em. Euh, ça, va, ça va permettre de spécifier donc... Je vais vous montrer, ça va aller vite que nous euh, parler. Donc on met une font-size de base, on va dire 16 pixels. un rom qui signifie une fois euh, la font-size du root. Parce qu'en réalité on peut aussi mettre une propriété qui s'appelle root qui fonctionne à peu près de la même façon dans ce cas. -là. Donc ce que j'écris c'est l'équivalent. Fait. Donc 1 REM, et ici on va mettre un ça. Donc, Ici on voit que comme au tout début de la vidéo, le texte en mobile et en écran large, qui rentre dans ces conditions-là, est égal à 16 pixels, parce qu'ici c'est équivalent hein, une fois. Une fois. Donc, L'intérêt maintenant, ça va être d'utiliser des proportions. Donc euh, l'avantage, c'est de pouvoir dire, ici, je veux qu'il soit 1,5 fois supérieur à la font size de base. Donc ici, ça vous permet d'avoir vraiment des, des notions de proportions, ce qui peut être intéressant. Donc voilà, le, le tutoriel est fini. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo pour aider vos collègues s'ils si en ont besoin aussi. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour un prochain tutoriel. Salut